<rire> On a pensé tellement à la même attaque Tiens je te repasse ta couronne regarde ouais Oh putain ça va toucher d'ici Laisse moi utiliser mon objet. Non mais Ouais mais à terre ça veut dire pas tu me pousses pas <rire> Mais ouais je sais même pas comment t'as fait ça. Comment t'as changé le coin Bah, tu fais ça et tu m'attires. Euh, si, si tu veux faire une attaque bien chargée, Ah bah, tu veux se regarder ce match ouais. <rire> Voilà, silhouette. Non, je <rire> Allez, on va essayer de sonic, ça te dit D'accord. Ouais, je suis bouffe par con, c'est tout ouais. <rire> C'est tout Wow. Oh, Par contre comment on te tue alors pas c'est stylé. C'est stylé ouais mais.. Comme ça. Ok pas bête. Je vais, je vais te laisser faire, ce sera mieux. Ouah! Wow. Oh le bâtard <rire> <rire> <rire> J'ai pas dit que c'est passant lui. Oh, oh. <rire> <rire> Alors ça, c'est peut-être gentil. Deux une <rire> Et de deux. NON <rire> Je voulais te sauter dessus une fautallaisse partir. Euh... Je vais te sauver <rire> Oh est ce que tu veux faire ça attend Laisse-moi laisse-moi utiliser Ah merci monsieur <rire> <rire> <rire> <rire> Ouais, oh, avec ce que hein. <rire> tu je te casse hein. Ouais. Eh <rire> bah vas-y ah, Mais, mais, mais c'est Mais pourquoi c'est pas. Euh, mais.. Oh <rire> Je me fais combo quoi. Mais de quoi mais... <rire> C'est pas juste. Lui Météor Mais c'est de l'or qui a Oh putain, t'as failli rage quitte sur la bombe, Je t'ai prévenu pour la bombe quand même <rire> ouais, mais... <rire> Et de base, c'est pas ce qui là. Oh Bien joué, bien joué. Et toi ouais, je pas. Là tu vois au moins, t'as bien géré là. Ouais. Aux 10 au de match que je t'ai pas Il Une fois qu'il est 32, je clique et j'ai un nouveau, un nouveau <rire> personnage. Eh hey, si je le fais à 3h du matin, je suis sûr qu'il y a un monstre qui arrive derrière moi. On calme, on appuie. Et va y avoir un nouveau personnage. Ah putain <rire> <rire> et ouais. Tiens, je t'envoie ma boule d'énergie <rire> Ah le bâtard <rire> Oh putain mais arrête de, de reprendre <rire> mes objets là ah, le bâtard ah, la vache. <rire> Mais j'avais posé une Pokéball Ouais bah... Regarde je la touche Regarde le Pokéball c'est boulé quand j'ai tout à l'heure Je la touche, je la gratte un peu pour savoir qu'est-ce que c'est mais... C'est pas du Lenny en tout cas, c'est pas du skill de Lenny. Alors... Putain je vais pas tomber <rire> Tu veux savoir le truc c'est que Pikachu en ça, si tu remarques bien sa queue, c'est en forme de coeur. Ouais, et du coup c'est une fille. J'ai vu, te... vu, Mais j'ai vu, <rire> je m'en fous de ça. Oh regarde, oh, regarde, en forme de coeur. T'as vu vraiment un peu nul il y a vu ça. Putain. Vraiment un peu nul ça il a. <rire> oh putain un <D> D'accord. <rire> ouais c'est les ça se débloquer un peu mais sur cette map on dirait qu'ils sont pas très forts hein mais d'où c'est toi qui t'en récup mais d'où c'est toi qui récup bah ça a dû tomber hein là là j'ai récup c'est C'est mal mais j'ai pas eu ça te éjecté vu hein. les dégâts hein, quand on s'est C'est De quoi Arnaque <rire> Tu sais le mec il se baisse juste pour esquiver le coup d'épée T'as peur hein De quoi Oh le glaçon qui nique tout tu sais <rire> montagne, attends, montagne, ouais, encore la montagne. Mais non, mais c'est une blague. La montagne, la montagne. Oh putain, Captain Falcon, show me your boobs, show me your boobs. Ah, tant qu'il court, il en marche, je fais gaffe. Mais non mais de quoi Mais c'est putain <rire> <rire> <rire> de malidia je me <rire> suis <rire> <coughs> fait niquer pour des trampolines, écoute Mon chien Non, je <rire> suis sur crocodile Ouais, chèque. Non Non <rire> T'allais mourir, regarde le truc qui est enroulé, il est <rire> Non <rire> Ouga, Ouga. C'est parce qu'il est vert, c'est ça? <rire> que tu fais ça? Oh, paintball. oh, Oh, attends, je m'assois quand même pour cette musique. Ah bah, C'est ma musique! What the rien fait, Putain, c'est pas T'as la meilleure arme du jeu. <rire> C'est la meilleure amie Oh putain. Mais de quoi? <rire> T'as un cheater. T'as un putain de cheater. Bon, allo, Edgy. Remain. T'as un cheater. Ah. On va encore vite. Oh. Putain, elle a vu un bon plan sur moi. Oh bah. Merde. Facile. Tu veux encore dormir, c'est ça Non, j'y suis. J'y suis pas Ok. T'es parti T'as pris tellement de cher. tinquiète je te remontre pas ça facilement. De toute façon, j'allais mourir pas, genre toi, là. je te finis quand même. <rire> <rire> non oh, bah je t'ai que Non, moi je meurs pas. Fiché. Mais non, mais j'ai volé. Mais ça marche pas. Non, vraiment, je meurs pas. putain, regarde. <rire> ça a l'air <rire> Non, aïe. Non, As-y, si, justice, tu me rends pas compte. Non. <rire> non Non Non, t'as je... fait du mauvais côté Allez, j'te Oh Mais non, c'est moi qui voulais le faire, Oh, Drudeau Oh Oh, première fois que je fais cette attaque Ah bah, on les.. Oh, merde. Attends, pourquoi tu m'as réveillé Oh. <rire> <rire> ah, mais c'est super dur, l'attaque, ça hein. compte. Oh, mais putain Aïe. <rire> NON <rire> Ça te met un rire on dirait C'est nul <rire> Il me saoule Pikachu Il veut plus l'être avec Pikachu <rire> <rire> Mais de quoi Ah peur j'ai ton attaque Oh je mourirai jamais... <rire> Merde putain Oh ah bah. ouais, la sauce Et non, je vais chercher l'autre. Non Et moi tu vois j'ai pas chance comme toi. <rire> Et moi j'ai pas chance. Est-ce que tu es prêtes C'est <rire> nul Ouais trop bien est ah. Jour... ah ben voilà, un <rire> voilà, truc de cool à la fin. Moi c'est juste parce qu'il fallait que je reste dessus quoi. Voilà, c'est la fin.